Salut les rôlistes, bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 29 août et le mot clé du jour est chevaucher. Alors les chevauchers ça nous fait évidemment penser à 1%. Euh, de voir des, des douzaines de motards euh, s'aligner et, et traverser euh, des, des kilomètres euh, ensemble, alignés, c'est euh, toujours impressionnant. Euh, le, le ride c'est un élément important des motor clubs et dans le jeu 1% quand ça arrive en général, c'est pour célébrer un événement ou un autre, que ce soit une victoire euh, sur quelque chose, que ce soit euh, la, la consécration euh, du club euh, en n'étant pas de chauveur par un, un, des, un des grands gangs euh, existants, ou, euh, ou un enterrement même, c'est euh, toujours présent. Euh, il faut faire en sorte de rendre ces, ces moments de chevauchée assez, euh, assez épiques, euh, parce que c'est là, là que se retrouve l'essence euh, du biker à l'origine avant même que ce soit un, un club de moto, que ce soit un club 1% euh, qu'ils soient les personnages qu'ils qu ont été incarnés et bien avant tout ça ce sont des motards et, euh, et donc cette, euh, cette manière de se déplacer en, en grande chevauchée en groupe euh, euh, doit, être, euh, voilà, doit être un minimum euh, impressionnante faut pas hésiter voilà, à utiliser euh, Beaucoup de descriptions à parler de l'odeur voilà, de, de, de des gaz d'échappement, euh, du bruit assourdissant euh, des cylindrés euh, euh, qui font des milliers de centimètres cubes. Euh, donc voilà, il ne faut pas hésiter à, à exagérer, c'est quelque chose de, de très important pour les, pour les personnages bikers dans 1% euh, dans, dans la plupart des clubs, il y a le rôle de road captain hein, qui, qui doit bah, gérer justement le, les véhicules des, des membres du club et puis principalement les, les trajets qu'ils vont faire pour parader, pour voyager euh, ou, euh, ou pour trafiquer euh, leur, leurs activités. Également, évidemment, euh, on va penser à pandragon euh, Les chevaliers joueurs sont toujours à cheval, ils ont plusieurs chevaux chacun euh, et, euh, et, et quid d'un chevalier sans, sans, sans cheval euh, les, les, les chevaux occupent une place importante euh, dans la fortune du, du chevalier. Selon leur niveau de richesse, ils ont des chevaux de plus ou moins bonne qualité et euh, un nombre euh, croissant. Euh, la plupart des chevaliers-joueurs qui commenceront comme chevaliers euh, eh bien, ils auront trois chevaux. C'est tellement important que s'ils les perdent, euh, du moment qu'ils sont loyaux à leur seigneur, eh bien, les, les, les règles de, de bienséance... Euh, impose que le seigneur leur rachète euh, les chevaux minimum nécessaires à l'exécution euh, de leur fonction chevaleresque Donc voilà, pour les chevaliers, euh, la présence d'un cheval est indispensable. Euh, en tournoi, ils vont pouvoir se battre à pied dans la mêlée, ils vont pouvoir faire des affrontements euh, à pied également, mais ils vont surtout, surtout faire des joutes. Et les joutes, c'est à cheval, et, et voilà, il serait, il serait extrêmement déshonorant euh, pour le chevalier ainsi que pour son seigneur s'il ne pouvait pas participer aux joutes. C'était la 29e journée de l'RPG Day 2020. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et euh, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite euh, des mots-clés. Et d'ici là, portez-vous bien. Faites de la moto. Ciao les rollistes.